Alors du coup, ce que je propose, euh, si tout le monde a débloqué la, la quête, c'est de faire Stolen Dreams. Donc du coup, Seb, il va à l'Oberon. Euh, je vais peut-être y aller à l'Excalibur, du coup, comme ça, je vais finir de monter mes, mes WP. Du coup, Seb, je suis mon petit miracle de la nature, que j'ai sûrement appelé. Normalement, son nom est Chien. <rire> mignon. On dirait presque pas que c'est des tentacules. Ouf. Du coup, le seul problème, c'est que le chien, maintenant, il ramasse pas les objets comme le euh, de mon taxon. Donc maintenant, c'est juste de les déplacer pour ramasser les trucs. Euh, je crois qu'il y a un mode aussi pour qu'il déplace. Non Ouais, euh, mais je l'ai pas. Bah en fait c'est la race du chien qui fait ça T'as des chiens ramaster et t'as des chiens... Eh hey, y'a une sculpture yatan PIV là En haut ah, Attends attends euh... Tu dis là Oui en haut <rire> Sinon c'est con Bah oui c'est... là c'est très con Euh... Ouh. Bon c'est possible <rire> C'est visiblement possible C'est plus simple avec les escaliers <rire> il y a des escaliers <rire> Ah y'a des plateformes qui tombent dans le vide ah Quoi oh Là on a perdu notre temps à l'entrée quoi oh Tu sais à un moment il a fait hé hey, Maru on vient là euh, en ami Sauf que nous ah, on es est es resté es comme si des cons à essayer dire. de récupérer la statue ah, euh... Ah merde, moi je pensais qu'il se mettait à courir que quand on était proche, j'ai pas fait gaffe qu'il était déjà parti Mais part on, on était proche Il s'est barré <rire> ah, Regarde, il est là Ouais, ah, d'accord. est fort. Bah, Barou, t'es bah où, où Barou, Barou okay. mmh. Ah, t'es moi, je vais me faire la pile hein. Ah, maintenant on peut fouiller Bon, là pour le coup, on lui a un peu forcé hein. légèrement main. Ouais. Vas-y, je tire. Ouvre. Vas-y. J'ai bien raté. Ah, c'est des générateurs de chaleur. Qui euh oui, enfin. Les pète pas oui, oui, ça serait dommage. Voilà. Oh, canalisation d'énergie. Mêlée convertit 50% de l'énergie utilisée en dégâts supplémentaires sur la prochaine attaque de mêlée. You, sorry, fine. Fine, attaque surprise. No. Non Les gens on peut les assassiner pour qu'ils déclenchent pas l'alarme les gens ne déclenchent pas l'alarme, je crois, sauf aussi courent sur le bouton, mais en général, euh, je me suis jamais fait repérer à cause des gens, à cause des drones-détecteurs, oui, des lasers verts, oui, mais des gens, je ne crois pas. Oh, wow, ils sont tous venus chez moi. Hein, ah, je bouge soudain, je fous un mode, fous... ah, pas trouvé une mode. <rire> Ah y en a un qui est mort en retard L'ascenseur de monsieur est avancé Merci Ah je sais à quoi tu me fais penser Un ah, frelo Voilà Et un codex Y'a a un ennemi triche, il était mort Comment ça ça vient sa terre tout ah Pauvre toutou oh. Je vais être euh, témoin d'une expérience culinaire. Je viens de découper un Grenier. Est-ce que ça compte J'adore quand même Greener qui vous attend dans l'embuscade euh, ouais, sur le chemin du retour. Sûr. Sauf que comme vous revenez pas, bah du coup... Euh, comment dire ils sont très exposés Ils se rapprochent J'adore les deux et moi en train de discuter Ah. Putain. Euh, moi je suis B donc c'est encore bon J'ai bien tout système de laser complexe alors qu'ils ont juste un. Ouh merde. Ce que j'ai bien, c'est qu'ils même pirater le système pour demander au panneau de se fermer parce qu'ils un qui n'est pas capable de se faire en automatique. Ces vaisseaux-là ils sont super faciles à démonter du coup hein. <rire> tu tires dans les vitres. C'est personne qui.. Si <rire> les gens se souviennent plus comment on craque le code, <rire> ils sont cuits. 24 plastiques. Ah, pas fait C'est vrai qu'on peut les laisser se taper entre eux aussi. Bah. Oui. Et laisser... Seb en plus a un hein. pouvoir il faut encore qu'ils se tapent encore plus entre eux. Ouais, Oberon il fait ça. Ouais, Smite. Le pouvoir niveau 1. Si le gars il survit va attaquer ses alliés. Ah Ouh Stargate C'est un vrai ascenseur qui marche. Je crois qu'il faut grimper sur les branches. Il y a un panneau de contrôle ici. Appeler l'ascenseur. Ouh Je crois que je suis un peu trop redescendu. What euh... just les paroles d'une chance. The machine, it's gone. Tano, watch out. Ah non. C'est trop pressé les ah. gens. Ah, vous tirez dans les bubons. Bah, peser, alors moi ça me faisait plus penser à du euh, Bayonetta du Bayonetta 2 en fait sur la représentation des anges. Il y a des corps très blancs et avec des dorures. Très Parce que moi c'est comme ça. Euh... Ce Portal, c'est avec le fait que tu es euh, On, on t'a l'impression que la nature est repris le dessus. Ah, sur cet effet là, ouais, ouais si c'est pas mal fait. Et Je... Oh, des schémas pour les Il et un schéma de catalyseur 0 <rire> bah ben voilà! Oh, c'est juste une boucle qui vole en plus! J'ai pas fait Oh, wow, il y a plein de cadavres! <rire> ouais, euh, je remarque que... je sais pas ce qui s'est passé ici, mais. <rire> il a besoin de ventoline quand même, monsieur! Alors euh, du coup, c'est pour prévenir parce qu'on s'est fait eu euh, la première fois. Faut pas traîner quand t'as... Euh, dès, en fait, dès que tu passes en Mock d'Arkwing, euh, tu te casses. Ouais, tu te chances. bouges. Parce que t'as un énorme de vaisseau qui, lui, bourrine avec un rayon de la mort. Donc s'il te a... touche, t'es mort. Artists, <coughs> You. Il y a un truc que je suis en train de me dire <rire> Le le Roi, il est devenu quoi mmh. Est-ce qu'il est... -ce qu est <rire> ça serait marrant qu'il est. Ait... Alors ça serait marrant que soit il soit attaché à mon arc En mode au secours je veux pas tomber Soit qu'il ait sa mini arcwing de Cubro. Euh. Tu comprends qu'on vient pas te chercher Wouh Ouais, ouais j'arrive ah. well Je me suis fait désagréer. Ah bah là, moi, pareil. Juste sur la fin, là. Le subis, de subit, 97% de Je me suis pris un laser en pleine poire. <rire> Wow ouais, oh, du monde ouais, il des... Et les tubes ça première, ça des c'est été... vraiment Oh, wow. il y a beaucoup de gens qui sont morts d'un coup, j'ai l'impression. Oui, c'est moi. Ah, oui. J'ai rien compris, il tire au corps à corps sur mon chien, lui. C'est le chien qui est gagné, lui. Il y a du tout le parce que force de se faire exploser la figure en tout seul, Ah, vous êtes parti Ah bah, tout seul, sais, il a pu tout Oui, bah, fin... Fa... C'est bien de prévenir ah bon. oh. Oh. Médic Dic où t'es Seb? Oh non, non, non, non, non, J'suis non, suis suis avec non, Florian, pas une bonne idée. T'es où, Seb Find a et recharge Charge quand on n'est pas sur les sites d'excavation c'est quand même vachement plus pénard hein. ça y est, est pas... scanaio max je vais pouvoir construire mon prochaine arme ouais, faut que je prépare la prochaine arme principale parce qu'elle est déjà quasiment à fond ah, j'ai pas d'arme principale à construire en fait c'est faut, faut tirer le sac à dos faut pas viser les tuyaux faut viser le... Ah, le sac à dos le sac avec les tuyaux c'est pas les tuyaux précisément bah, si, il vient de dire qu'il nous a vu! <rire> mm. Voilà! Cette fois, il tu que Ah, ça y est, il va devenir vulnérable. C'est mal au doigt. Way, Allez. Je suis sûr qu'à force de faire ça, mon épée, ça, ça ressemble plus à rien. Oh non, et je l'avais, celui-là. Et les deux, hein Et les deux, je vous ai vu. Oh, j'ai glissé sur la rambarde. C'est ça. Attention, il y a une task force hein, qui arrive. Hein. Je sais pas où elle est, mais elle arrive. Hein. Il y avait 4 glandus perdus avec la cafette. Je pense que c'était où la task force Target down. Assassination contract complete. Oh, il y a Un Neuroptics pour Frost. Neuroptics de Frost. oui, j'ai pas Frost encore. Donc...